Good morning. Allez-y, dans les, tu seras aujourd'hui le lundi Abraham, Mordechai, Beni Shrag, BeFani, Edvora, Bat Esther. Si vous souhaitez aussi devenir prochain étude de Micha contre les cinq minutes éternelles, nous étions assez fatigués. Père et Gvav, Mishna Aleph. Abba, Aliyim to Ben Beshogeg, Ben Bemesid, Ben Beones, Ben Beratzon. Affilouhu Shogeg vei Mesid, Dawu Mesid vei Ishogeget. Hu Anus vei Anusa, i Anusa vei Hulo Anus. Echad Ame'are vei Echad Agomer. On ouvre un tout autre sujet dans notre chapitre pour les deux, pour les deux prochaines Mishayot, après on va passer dans toutes les lichotes de la keuna et ça va durer un bon bout de temps, à savoir la qualité du rapport du, de la Bia, quoi, du, du, du rapport qu'ils vont avoir, qu'ils doivent avoir le Yavam et la Yavama pour l'acquérir, quelque chose de très original. Parce qu'en général, lorsque je veux acquérir quelque chose, il faut que j'ai une intention de l'acquérir. À savoir aussi, euh, si par exemple euh, je veux me marier avec une femme, on a la possibilité de se marier une femme en ayant un rapport directement avec elle. C'est assur de le faire, mais euh, parce que c est, c est, ça ressemble à, des, à des, une, une manière très ça, très, très euh, comment dire, frivole de se marier, mais en tout cas si on le fait, on se marie. Mais un élément de base quand on fait un kinyan, quand on acquiert quelque chose, c'est d'avoir une intention de l'acquérir. Pour mal le très grand khidush, il est que même si on n'a pas d'intention de l'acquérir, eh ben on l'acquiert. Ça veut dire il y a un beau-frère maintenant qui est là, un yavam avec sa belle-sœur qui est là. Et ce qu'on va voir dans notre Mishnah, c'est que tout, dès qu'il va y avoir un moindre rapport, même sans aucune intention, ils avaient envie juste de voir un petit, s'évader ensemble sans s'acquérir, ils vont devenir mariés malgré eux. Pire que ça. Il va s'imaginer que lui, il, a un, un, il avait en ce moment avec sa femme, alors qu'il s'est trompé, il avait sa femme qui dormait là, et sa belle-sœur qui dormait là, il est parti avec la belle-sœur. Il l'acquiert. Et même si elle n'a elle aucune intention, c'est le tout le khidosh de notre Mishnah, et aussi quelque chose d'un peu délicat, mais bon, de, de, de quelle qualité de bia aussi il faut avoir Il y a l'agma, elle parle de... Plus, il y a plusieurs niveaux en fait de bia qu'on peut avoir. Chaque fois qu'on dit qu'il faut avoir un rapport entre eux, c'est suffit qu'il y ait le membre qui va pénétrer un tout petit peu. D'accord C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Mais si c'est juste un, un contact, alors ça dépend après des, des situations. Pour une femme, il y a des marques que dans la gma, ça va ça va assez loin. Et, euh, et voilà. D'accord C'est le principe de toute notre Mishnah. On fait tout ça dans les mots. Regardez. Ah bah, ben, l'évimto, celui qui va aller avec la Yevama, qui ben, be qu'il se soit avec aucune intention, inintentionnellement, il s'est trompé d'adresse. Lui comme elle. D'accord Comme on a dit, sa femme qui est dans la chambre de droite et euh, sa belle sœur à gauche, ils ont finalement, dernière minute, changé les lits, il est rentré, et puis il est parti dans la chambre, il est parti avec elle. Oui, encore, ben ben même si c'était ben ça veut dire quoi ben là, c'est quoi, avec préméditation, ça parle de quoi C'est qu'en fait, comme il dit le bartendois, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention de se marier, mais les Shams nout, ils ont voulu s'évader ensemble. Mais bah, malgré tout, ils se retrouvent mariés. Ben ben même si c'était ben c'est-à-dire qu'ils ont été forcés par quelqu'un d'autre. Ils ont été forcés par quelqu'un d'autre, qu'ils ont pris de force, qu'ils ont collé ensemble. Ben Beratson, et bien évidemment, même si c'était fait avec volontairement, bien évidemment. Que ce soit lui qui n'a pas d'intention, mais elle qui a une intention. Elle qui a une intention, lui qui n'a pas d'intention. Ou bien ou bien personne. Ou Anous veille lo Ou bien elle, lui qui annonce, elle qui n'est pas Anousa, qui est forcée, ou bien I Anousa veille ou lo elle qui est forcée, et lui qui n'est pas forcée. Et Hadame Aré veille Qu'il s'agisse de d'une vraie bia ou une vraie pénétration jusqu'au bout, ou bien même si c'est une he'ara, ça signifie qu'il y a eu un brin de pénétration, mais un brin, ça veut dire que c'est pas juste un contact extérieur, l'agma parle de toutes ces situations-là, mais c'est qu'il y a eu un brin de quelque chose qui, qui est rentré, d'accord, c'est rentré dans l'espace. Et donc, il nous nous, me'are, gomer, qui s'agit de celui qui a, donc me'are, a c'est une expression qui est marquée dans la Torah souvent, et C'est que, littéralement, le mot ERA, c'est qu'il a, a dévoilé, il a découvert. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, il, est, il, est, il a commencé à avoir un rapport, ou bien ERA qui finit sa bia. Dans toutes ces situations-là, Kana, il acquiert la Yevama. Elle devient sa femme presque à part entière. Je vais préciser pourquoi ce n'est pas à part entière complètement. C'est une marquette, en fait. Mais d'abord, je finis la mishnah. Kana, il acquiert, cest devenu sa femme. Ça signifie que si maintenant il veut la, il veut la libérer, il devra lui donner un guet uniquement, sur la plus besoin de faire la khalitsa. Et il y a encore autre chose, si elle meurt, non, pas si elle meurt. Si, euh, quand il aura fait ça, eh ben il va lui acquérir l'héritage de son frère aussi. Velochalak ben biya » Et là on, a, on ne différenciera pas une biya d'une autre biya. C'est-à-dire, pour parler, c'est une manière très pudique de parler, qu'il euh, y a deux entrées chez la femme, par devant comme par derrière. La Michelle vient me dire.. Hein, que même si c'est fait par l'arrière, ce qu'on appelle une bia chez l'Okedarka, il acquiert malgré tout la yevama de la sorte. C'est considéré pour quasiment toutes les lois de la Torah euh, comme une bia qui acquiert, par laquelle on transgresse tous les interdits possibles. C'est pas considéré euh, que. D'accord C'est déduit d'un passage qui nous dit vet Isha, vet Ish -mishkeve Isha. On parle de mishkeve Isha comme c'est qu'une femme elle a en fait deux orifices par lesquels on peut avoir un rapport avec elle. Et donc, on, pour nous pour nous dire que même par l'arrière, la, par ça se considéré aussi comme une bia qui acquiert la Yevama et qui peut, comme ce qu'on va dans le prochain Mishnah, pour toutes les condamnations aussi, ça s'appelle qu'il a fait une rebia, chose que s'il avait eu un, par un autre orifice, par la bouche, j'en sais rien, eh bien, ça n'aurait pas eu un statut de bia. Entre parenthèses, même une femme, elle ne devient pas interdite à son mari, même si elle a... Elle, que si elle a eu un rapport concrètement, un rapport ça implique pénétration par l'avant ou par l'arrière, uniquement, et pas autre chose. D'accord C'est déduit aussi, ce sera dans, dans la prochaine mission à tout ça. Maintenant, je reviens en arrière sur le Yavam qui a, qui a fait une mauvaise bia, il a une bia sans aucune intention. En réalité, lorsque le Yavam il va, il va aller avec, avec la Yavama pour se marier avec elle, s'il fonctionne, s'il a fait comme il faut, alors ça va devenir sa femme à part entière. à... 200%, pas que 100%. C'est-à-dire, ça vient sa femme d'abord, comme on a dit déjà pour les deux éléments. Y a, y a, en fait, on, je vous explique tout de suite. On va différencier en fait, les halachotes qui sont écrites dans la parche de des halachotes qui sont écrites. des halachotes qui, qui concernent tous les, tous les hommes mariés, tous les hommes et femmes mariés. Un homme. C'est-à-dire, dans la parche de la la Torah a évoqué deux conséquences quand le mari, quand le yavam va se marier avec la Ça implique que d'abord, après, pour la libérer, il lui faire. Et le devoir lui donner un guet, parce que c'est devenu sa femme. De la kralo c'est devenu sa femme. Et à part ça aussi, encore autre chose, c'est qu'il va hériter son frère. Par contre, il y a toutes sortes de choses qui engagent un homme et une femme mariée. Par exemple, si sa femme, elle va faire des nedarim, le mari peut les annuler. Par exemple, le mari, il va, quand il va quand se, euh, oh, si la femme, elle va décéder, le mari va hériter de sa femme. Ouais, toutes ces alachot-là, hein, alors elles ne vont pas être enclenchées avec, une, avec un rapport qui a été fait sans intention. Ouais. ce qui a écrit le gros chidouche, parce que dans n'importe quel alachot de la Torah, pour pouvoir acquérir une femme, il faut une intention de l'acquérir. Il y a un grand chidouche qui a été dit dans la evama, que même sans intention, tu l'acquiers. Sans intention, tu l'acquiers, mais tu l'acquiers que pour ce qui est explicite dans la Yébama, mais pas pour les autres choses. En l'occurrence, pour les deux alachot spécifiques, comme on a dit, qu'il va hériter son frère, et en plus de ça, il n'aura plus besoin de faire la Khalita si vous la libérer, mais juste de donner guette, sur ça il acquiert. Mais pour toutes les autres choses, alors c'est pas encore devenu sa femme complètement, il pourra pas annuler le il pourra pas l'hériter. Et voilà. D'accord C'est tout pour lui, c'est une journée pleine